Mes chers élèves, bonjour. Alors, je vais vous expliquer clairement la conjugaison interrogative. On pose la question d'abord. Qu'est-ce que c'est la conjugaison interrogative? Parmi vous, répond dit la conjugaison interrogative s'utilise pour poser une question. Moi, je dis bravo. Oui, c'est ça. La conjugaison interrogative on l'utilise pour poser une question. Oui, c'est tout simplement. Alors, il y a deux tons. Parmi vous, il dit qu'il y a le temps simple, il y a le temps composé. Le temps simple, le verbe est formé par un seul mot, le temps composé, le verbe est composé par l'auxiliaire, soit avoir, soit être, ou plus participation. Voilà, c'est ça. Alors, au temps simple, lorsqu'on voit tout simplement un verbe est formé par un seul mot, on inverse l'ordre sujet-verbe. Normalement, chaque phrase française, chaque phrase qui a un sens, il y a sujet, verbe et complément. Mais, on peut inverser l'ordre sujet, verbe, lorsqu'il s'agit de la conjugaison interrogative ou la phrase interrogative. Surtout lorsqu'on pose la question avec l'inversion du sujet. Suivez avec moi s'il vous plaît. On a, tu savais il fut. Alors, ce sont euh, des phrases euh, déclaratives. Tu savais, il fut, c'est un pronom personnel, deuxième personne de singulier, c'est troisième personne de singulier. Tout le monde le sait. Alors, tu savais, savais-tu Il fit, fut il voilà. Verbe et sujet sont réunis par un trait d'union. Ah, oh, n'oublie pas ça. Alors, au temps composé lorsqu'on a un auxiliaire et participation. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire voilà. Alors, au temps composé, on inverse l'ordre sujet auxiliaire. Lorsqu'on parle de l'auxiliaire, ça veut dire soit avoir, soit être. Tu as su, as-tu su. C'est le verbe savoir ou pas se composer, bien sûr. Tu as su, as-tu su. Vous aurez pris, c'est le verbe prendre au futur intérieur. On dit aurez-vous pris. C'est ça. Alors, où est donc euh, l'auxiliaire ici C'est l'auxiliaire à voir. A-tu. Où est donc euh, l'auxiliaire ici C'est l'auxiliaire à voir, mais au futur. Aurai. Voilà. Alors, euh, au temps simple, on inverse l'autre sujet plus ben, sujet, verbe. Sujet-verbe. Au temps composé, on inverse l'autre sujet auxiliaire. Alors, il y a une petite remarque. Quand le verbe se termine par E, c'est une voyelle, ou A. On intercale. C'est le verbe intercaler. On intercale, ça veut dire on ajoute la lettre T, un T, entre lui et le pronom. Ça veut dire lui, ça veut dire le verbe et le pronom. Ça veut dire le pronom de conjugaison. Je vais vous donner un exemple. Il brûle. Tout le la terminaison de troisième personne du singulier au présent avec E. Brûle-il Non. Brûle-t-il Brûle-il Non. Brûle-t-il Pourquoi on passe rien ici Deux voyelles, E, I. On rencontre de deux voyelles. Il saura, c'est le verbe savoir au futur. Simple. Il saura, saura-t-il. Saura-t-il. Alors merci, au revoir.